Les précédentes campagnes de développement ont permis à l'UCLI de se doter de deux très beaux campus de centre-ville. Mais une maison comme la nôtre, ce n'est pas simplement une communauté dans des murs. Et aujourd'hui, le numérique offre de très belles possibilités de soutenir la mission qui est la nôtre auprès de nos étudiants. Nous avons donc pour projet de créer une véritable université numérique qui nous permettra notamment de moderniser, de poursuivre la modernisation de nos pédagogies, en créant un studio vidéo, en créant des formations partiellement ou totalement en ligne. Nous avons aussi pour projet de valoriser notre fonds ancien de bibliothèque par sa numérisation. Enfin, nous espérons utiliser le numérique pour nouer, renouer ou développer des liens avec nos anciens étudiants, liens qui étaient très forts lorsqu'ils étaient chez nous et qui parfois se sont distendus.